Somme 34, 19. Les gens ont marché droite, yep ils pour souffert souffrir en pile. Mais Seigneur a délivré dans toute souffrance. Matthieu 5, 4. Bénédiction pour les qui n'ont pas peine. Parce que mon Dieu va bailler au courage. 147, 3. Il a qui n'a pas la peine de courage. Il y a qui blessé. Jean 16, sait Comme ça, tout, pour nous, nous la peine. Mais, moi, je peux pas faire. Mais ça, qu'elle nous parle pas Personne pap pas wete ouvrir complètement ça à la Jean 14, 18. Je ne kite pas quitter nous pour conter nous. Je vais venir nous encore. De Thessaloniciens 2, 16 à 17. Ma la prière, Jésus-Christ, Seigneur nous, ensemble avec bon Dieu, Papa nous qui remè nous, qui fait nous fave, qui ba nous yon courage, qui pap jambes faibli, ensemble avec yon bel espoir, Ma pour yon fortifier nous, pour yon ba nous force, courage pour nous faire tout ça qui vient, pour nous dire tout ça qui vient. Jérémie 31, 13. Jeune fille va danser tellement y'a content. Jeune gens ensemble à grand monde garçon yo va content tout. Ma prete la peine na yo. ma fait yo content, ma faible pas courage. Nan mi ton chagrin yo, ma faille content. Ecclesiastes 2, 3 à 4 pour chaque bagaille. Bon Dieu fixez y un temps pour chaque bagaille qu'a fait sous la terre. Il fixait l'est pour vous faire, l'est pour vous mourir. Il est pour vous planter, est pour vous récolter. Il est pour vous touiller, est pour vous guérir. Il est pour vous craser, les pour vous bâtir. Il fixez fixé pour vous crier, l'est pour vous rire. Le Somme 27, 16 à 18. Seigneur, vive Jéhovah Kopti. De pitié pour moi. Parce que moi pourquoi pour moi? Moi je suis fausse. Par qui t'a cassé ça? Ou est notre âme ma passé là? Gardez-la qui mise à moi je pas souffrir, Pardonnez tout péché Somme 23, 4. Même si je passé dans la ravine qui fait noir à pile pire, je ne suis pas Parce que Seigneur est là avec moi. C'est bâton bâtiment à golo qui fait tout le casser Jean 14, 1 à 3 Jésus dit Pas qu'il y sa yo qui nous tout nou, confiance nous Dieu, bon Dieu, Mette confiance nous Dieu, moi La kay papa a gen pile côté pour nous rete Moui pral paré place pour nous, Si ce n'est pas vrai, pas ta dit nous ça, Les ma fin paré place pour nous, Ma tout ne chercher nous, comme ça, côté maille, c'est la na tout. Somme 34, 10. Les gens riches qui ont manqué manger, ils ont pas d'épargne. Mais les gens qui ont cherché à faire volonté, ils n'ont pas Somme 31, 10. Pour non, Seigneur. Gé pour moi. Seigneur, pour t'aimer. Somme 31, 6. Moi, t'es senti qu'elle me Ça fait, moi, t'as En On y est pas de chambre, Jean 14, 26. Ma ban nou pas nous avons posé. m'a Nan jan pas moun que nous poser li pou pas ce Moi nous ki nan Je ne Pa pas ce tout nous nou nou pas ce que nous nous nous les ralem soti notre côté ta periya nan gros malabo li mettem sou gros roche la li fait m droite encore Som 31 10 Moi passé toute la vie m'a soufflé c'est tout temps m'a plainte moi, ce qui m'a parce que moi, fait trop mauvais. Bagay. Toutes Toute zones comme mal. Au verbe 3, 6. Toujours sojait, Seigneur, il a dans tout ça, fait. les même, la montre ou un chemin pour vous croire. 13 à 14. Frame yo, sous question de monde qui mourit déjà yo, moi t'arrête de nous connaître la vérité pour nous payer la peine pour notre monde qui paye espoir dans le Seigneur. Même nous crois que Jésus est mort et puis il est levé, il est vivant encore. C'est pour nous que tout le monde qui a confiance dans lui, il est mort, Dieu va faire tourner ensemble avec Jésus. Esaïe 49, 13. C'est pour ciel là, coton, C'est pour théâtre fait. C'est pour moi, nous sommes tellement coton. Parce que Seigneur, bal -bal, il y a un peu de courage. Il de pitié pour le peuple qui me l'a fait. Deux 1er, 3 à 4. On fait louange bon Dieu qui est Papa Jésus-Christ. Seigneur nous. Papa qui est sensible. So bon Dieu qui toujours là pour nous encouragement. Il nous dans toute la peine. Pour ça, nous tout, nous, qui encourageons les qui dans toute qualité la peine, Les avons au même encouragement nous te recevoir dans Exode 3, 7. Seigneur a dit, moi je travaille, à passer dans le pays l'Égypte. Je suis en train de parler à mes gens qui ont péché. Oui, je connais, je suis en 2 Samuel 18, 32. Ouah, madame nouvelle n'y salon pas d'éthiopie à l'éthiopie. Libye a répondu. à dit, « C'est pour ça qu'il y avait des jeunes ça qui tout toutes les mille ensemble à tout notre monde qui s'appuie à l'éthiopie pour faire mal. » Somme 22... 24... Il n'y a pas d'éthiopie à l'éthiopie. Il n'y pas fait mes sous souffrance. Il n'y pas loin. les Jean 11, 33 à 35. Jésus, oui, j'ai l'étape en ensemble avec Juif qui te viennent avec nous. Ça te fait mal un hein? peu. L'image de Dieu, qui doit nous enterrer Nous répondons, Seigneur, venez nous voir. Jésus-Christ. Jean 16, 22. Quand ça tourne, on y est à nous dans la peine. Mais, Men, moi qui pourrais nous encore, laissez-nous croire qu'on nous. content. Son papa ouité qu'au Temsa n'a qu'un. Samuel 1er 15 à 17. Anna répond répondu. C'est pas sous moi sous nos mètres. Moi pas goûter ni divin ni aucun autre boisson. C'est gros la peine moi y. C'est l'ouvrir ma pluvicam by Seigneur ya. C'est raconté m'a raconté Seigneur il y a la peine moi quand prime m'a prendre pour une femme libre qui fait m'a parler comme ça c'est parce que moi n'ai grosse tête chargée ça grand pleur laisse ça et le répondit allez à qu'a poser moi m'a demandé bon Dieu peuple israélite là pour baou ça ou m'a demandé amen amen Amen. Gloire à Jésus. Même Jean élie te dit Anne, allez à quéposer? Moi-même, mon bon Dieu Père Israël là pour le bausa ou là. Eh bien, c'est comme ça. Moi-même, étant que servante de Dieu. Moi-même, mon bon Dieu n'a dans n'a beauté, n'a pas compassion, Pour qu'ababreté à quéposer? Que ça cap traverse ou là? Que mon Dieu coulner à va ou qué content? le bas ou la joie. Des fois, c'est un moment de tristesse, nous. C'est un moment, nous pas qui ça pour nous fait. C'est là où Dieu parle éclater C'est là où brille le meilleur témoignage. rétez fermes, pas molli. Que mon Dieu fortifie, Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu accompagne, Au nom de Jésus.